Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. J'aurais tant voulu que ce soit moi que tu aimes. J'aurais tant voulu que tu me sois fidèle J'aurais tant voulu ne jamais te faire de peine Mais j'aurais bien voulu Une vie sans problème J'aurais tant voulu qu'aujourd'hui tu me comprennes J'aurais tant voulu que tu sois encore ma belle J'aurais tant voulu que tu saches que c'est toi que j'aime J'aurais tant voulu Que tu saches que c'est toi que j'aime C'est toi mon oxygène Aujourd'hui te, aujourd te le dire me gêne Ma chanson, voici le thème Pour que tu saches que je t'aime C'est toi mon oxygène Aujourd'hui te le dire me gêne Ma chanson, voici le thème Pour que tu saches que je t'aime je suis dégoûté, pour ne pas dire à la série tout cœur que je croyais gagner, à présent c'est envolé j'ai eu bon t'appeler, tu n'as pas voulu m'écouter, j'ai voulu te récupérer, tu m'as fermé la porte au nez, grâce à toi j'ai envie de pleurer, apparemment ça m'aide à chanter, entre nous j'aurais préféré en comme te faire rigoler Qu'est-ce qu'il me manque de rire Mes journées sont pleines de soupirs Je ne suis pas à applaudir Il va falloir que je respire C'est toi mon oxygène Aujourd'hui de le dire me gêne Ma chanson, voici le thème Pour que tu saches que je t'aime C'est toi mon oxygène Aujourd'hui de le dire me gêne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 J'aurais tant voulu qu'aujourd'hui tu me comprennes J'aurais tant voulu que tu sois encore ma peine. J'aurais tant voulu que tu saches que c'est toi que j'aime Mais j'aurais tant voulu Que tu saches que c'est toi que j'aime Aujourd'hui que le dire me gêne, ma chanson, voici le thème, pour que tu saches que je t'aime. Moi tu toi mon oxygène. Aujourd'hui que le dire me gêne. Ma chanson, voici le thème.